D'avoir gagné ce grand chelem, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que cette équipe de France, elle n'a qu'une envie maintenant, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Bah forcément, euh, la, la victoire face au Black, ça a été une un énorme moment pour nous, pour cette équipe qui était assez jeune et ça faisait aussi la partie de, de, de l'étape par laquelle il fallait passer pour grandir, et, et on l'a très bien abordé. On le prend avec beaucoup d'engagement de, très très vite, et après ce match-là, on s'est vite, vite focalisé sur, sur le tournoi, voilà, en tant qu'équipe qu qui, qui veut monter en puissance, qui a envie de, de gagner quelque chose, et puis on ne s'est pas pris la tête plus que ça avant le tournoi. Dès le début on a, de ce tournoi, on a vu le, le caractère de l'équipe, c'est de ne pas s'affoler, de jouer euh, simple et de, de, de marquer les points quand, quand il fallait. Commencer par l'Italie à la maison, c'est toujours difficile. Donc il fallait qu'on l'aborde euh, sereinement, mais avec euh, beaucoup de, de sérieux. Il fallait essayer aussi d'envoyer un message pour, pour le reste. On connaît les Italiens, ils sont, ils sont quand même très, très durs à jouer, euh, très efficaces, très solides et franchement, c'est toujours euh, des matchs compliqués face aux Italiens. Ça l'a encore été euh, sur ce tournoi. On a fait beaucoup de travail d'analyse euh, durant tout le tournoi, et notamment sur, sur les Irlandais, qui sont une équipe euh, très tactique. C'était un match compliqué, mais, euh, mais on s'en est bien sorti. Et puis, on savait très bien que si on gagnait l'Irlande déjà, c'était euh, pas le tournoi qui était gagné, mais une, une belle étape de franchise pour, pour la victoire finale, en tout cas. On a tous des rôles précis. Euh, Gaël Ficou parle avant le match pour, pour donner un peu le ton défensivement. Euh, Antoine dit les derniers mois avant qu'on rentre sur le terrain. Et puis, et puis ça part. Ce match au Pays de Galles, c'était euh, un gros match, match de rugby, un gros match dans, dans le combat, dans l'agressivité. On a vu qu'on pouvait aussi gagner les gros matchs avec une grosse défense sans tuer beaucoup de ballons, mais en étant efficace et discipliné. On est sûr de nous et puis, puis c'est notre force. Sur ce tournoi-là, c'était encore plus particulier parce qu'on finissait le tournoi par un France-Angleterre au Stade de France. On ne se voyait pas perdre ce match parce qu'on savait que le public allait nous pousser. Les, les supporters euh, ont un réel impact sur un match, ils peuvent vraiment faire basculer un match. Quand tu joues à domicile et que, que tu es dans un moment assez difficile et que le, le public pousse derrière toi, c'est vrai que ça te donne un peu supplément d'âme et tu arrives à, à renverser des, des situations. Même s'ils avaient la main sur le ballon et qu'ils envoyaient du jeu, on ne pouvait pas faire plus que ça parce qu'on était très bien en place défensivement. Je pense que là où j'ai vraiment, vraiment profité, c'est les 2-3 dernières minutes avant le, avant le coup de sifflet parce que tu as 12 points d'avance et tu te dis que là, ça y est, c'est gagné. Quand le coup de sifflet final retentit, c'est une libération, c'est sûr. C'était l'anarchie, on s'est tous sauté dessus, on a, on a tout chanté euh, euh, dans le vestiaire et tout ça. Donc c'était des super moments après aussi, mais j'ai vraiment profité avant la, la fin du match. D'avoir gagné ce Grand thème, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais, mais c'est qu'une étape, on comment la répéter. C'est vrai que cette équipe de France, elle a qu'une envie maintenant, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ça va être une ambiance incroyable. C'est le rêve ultime de de, de de tout joueur de rugby de, de gagner la Coupe du Monde avec son pays. Il ne manque plus que ça.